Hello les sisters, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo action, je vous laisse regarder. Alors on commence par ce joli plat de présentation qui est à 6,95€. Il est top, il est magnifique. Après vous avez aussi ceux-là là qui sont en acier. Ils sont, euh, ils sont jolis aussi, ils sont à 7,49€. Petit coup de cœur pour ces petites boîtes là en métal noir. Euh, je trouve trop trop trop trop, trop mignonnes. Euh, avec le petit miroir, euh, pour mettre les bijoux ou pour faire un petit cadeau, euh, c'est top Et elles sont à 2,62€ Ici vous avez un joli globe euh, qui est à 11,95€ Et ici vous avez des petites boîtes à thé, elles sont trop trop mini Elles sont pas chères, elles sont à 1,59€ et là, je voulais vous montrer ces petits poufs ou petits tabourets, non, c'est plutôt des poufs. En fait, c'est des poufs avec un petit compartiment à l'intérieur. Vous pouvez mettre, euh, ben, vous pouvez mettre vos, ben, vos petits trucs, vos draps. Où, euh, voilà, ils sont à 12,95 Ils sont pas chers du tout. Voilà, regardez, ils s'ouvrent en fait et vous pouvez, mettre, vous pouvez cacher des petits trucs. Donc, euh, top, top Et là vous avez une petite étagère d'appoint pour vos petites décorations, elle est à 12,79, elle est pas chère. Alors là j'ai trouvé trop mignon, bon j'en ai pas pris parce que moi j'en ai beaucoup à la maison. Mais ces petits plateaux là, c'est les nouveaux en forme carrée, les plateaux miroirs, ben, pour les décorations, pour un centre de table, c'est le top, ils sont pas trop chers comme vous pouvez le voir, là vous avez le prix. Et là ici vous avez aussi ceux-là là, qui m'ont bien plu. Bon je ne les ai pas pris, mais franchement ils sont mignons. Ouais, ils sont dorés. J'ai pas trop de décoration dorée, c'est pour ça. ils sont jolis, j'aime bien. Voilà, vous avez le petit, en petite taille, et puis vous avez le plus grand. Celui-là, il est un peu plus grand que l'autre. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager. N'hésitez pas à commenter et à mettre, à activer la petite cloche pour avoir mes nouvelles vidéos. Et ici, je voulais vous montrer ces thermos pour euh, café, pour, euh, ben, pour ceux qui vont voyager, pourquoi pas. Hein. Et là, vous avez ces petites boîtes, elles sont trop mimi. Euh, franchement, euh, elles ne sont pas chères. À 2,69, euh, elles sont top. Vous avez plusieurs coloris, comme vous pouvez le voir. Alors, ce mixeur, je l'ai à la maison, je l'ai testé et il est bien. Franchement, il est bien. Il est à 12,95, il n'est pas cher. Puis ces coussins là ils sont magnifiques j'en ai pas pris parce que j'ai pas ces couleurs moi chez moi mais ils sont top top top et ils coûtent 4,95 euros et là vous avez ces statuettes là pour ceux euh, j'ai filmé parce que je les trouvais jolies bon moi je les ai pas pris mais je les ai filmé pour vous euh, pour ceux qui ont cette décoration chez eux pourquoi pas Ici, des petites tennis pour la rentrée pour vos enfants. Elles sont vraiment pas chères à 7,95€. euros. Puis ici, j'ai filmé ce collier parce qu'ils sont à la mode. Et ils les ont posés donc du coup à Action. Et du coup, je me suis dit je voulais les filmer. En plus, ils sont pas chers. Ils sont à 99 centimes. Et ici, je vous ai filmé quelques parfums qui sont pas chers aussi, 9,95€, puis vous avez celui-là à 11,95€, ils sont vraiment pas chers, ils sentent bon, je les ai sentis, ils sentent bon, donc il euh, y en a des vraiment pas chers aussi à 1,95€, franchement, top, top et puis pour finir, je vous ai filmé ces deux palettes. Elles sont bien, elles sont pas chères. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Bisous, à la prochaine